Aujourd'hui, on va parler des vendeurs de rêves. On va parler des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions, des charlatans, des sorciers, des gourous. Appelle ça comme tu veux. Je sais que cette vidéo est attendue et je tenais à la faire pour bah, te donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Surtout, aujourd'hui, on vit dans une ère où ben, il voilà, y a beaucoup d'informations sur YouTube. Il y a des formateurs, il y a des chaînes YouTube, il y a des comptes Instagram, etc. Donc, on va un peu parler de cette notion de vendeur de rêve, en fait. Et on va un peu parler des personnes qui perçoivent les choses comme le fait de vendre du rêve. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier. Donc, si tu veux apprendre comment investir en immobilier, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à également à laisser un commentaire. Sûrement, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centre de Montréal et on va parler notamment des vendeurs de rêve. Aujourd'hui, on vit dans une nouvelle ère. On vit dans une nouvelle ère où il n'y a plus de frontières en fait. Il n'y a plus de frontières en termes de déplacement, en termes de connaissances. Aujourd'hui, tu peux aller chercher de l'information partout sur Internet. Okay? Donc aujourd'hui, si tu cherches à aller d'un point A à un point B, il suffit que tu ailles sur Internet et tu tapes comment faire ceci, comment faire cela. Et tu vas trouver les réponses. C'est exactement ce que moi j'ai eu à faire lorsque j'ai commencé à vouloir investir en immobilier. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé ben, comment devenir riche, comment investir, comment se créer une nouvelle source de revenus, etc. Tu vas tomber sur des vidéos, sur des chaînes YouTube où tu vas avoir des personnes qui partagent leur expérience et ces personnes qui partagent leur expérience c'est une vitrine donc c'est comme un magasin ok où tu vas voir quelqu'un qui met en avant ses produits et services maintenant tu vas voir des personnes qui auront le choix ben, de passer de regarder de s'arrêter de discuter et de potentiellement acheter un produit ou un service tu vas voir des personnes qui vont passer regarder et se dire ah tant mieux ben voilà il a son truc et il continue route." c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que tu fais en fait et tu vas voir des personnes bizarrement qui qui vont s'arrêter et qui vont commencer à t'insulter. Qui vont commencer à t'insulter de vendeur de rêves, qui, se... qui vont commencer à t'insulter de vendeur d'illusion. Qui vont commencer à t'insulter de gourou, etc. Et moi ça me fait rire. En fait ça me fait rire parce que quelqu'un qui va venir sur une chaîne YouTube et qui va t'insulter de vendeur de rêves, Quand tu y penses, cette personne a un problème. En fait je m'explique. C'est que quelqu'un qui vient sur une chaîne YouTube et t'insulte de vendeur de rêve, c'est que en fait cette personne a envie de ce que tu proposes. En fait. Moi je te donne un exemple. Ma chaîne YouTube c'est fait pour l'investissement immobilier. On t'apprend comment gagner plus d'argent. On t'apprend comment euh, investir, etc. Comment multiplier tes revenus. Quelqu'un qui n'aime pas ce contenu-là ne va tout simplement pas s'arrêter en fait. C'est-à-dire, moi, demain, je veux voir quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux même pas chercher à comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Je passe mon chemin, la vie continue. Je n'ai pas... À donner de mon temps à cette personne-là en l'essayant de lui faire comprendre que je ne crois pas en ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire Mais quelqu'un qui s'arrête et qui te dit que ce que tu dis c'est faux ou que ce que tu fais ça ne fonctionne pas alors que tu le fais depuis des années, alors que tu as des centaines de témoignages, indirectement c'est quelqu'un qui souhaite avoir ça. Parce que quelqu'un qui s'arrête sur une chaîne YouTube et qui te dit que l'immobilier ça ne fonctionne pas, que l'argent c'est mal, que oui c'est impossible d'avoir de l'argent, que non, etc. C'est quelqu'un en fait qui veut de l'argent en fait. Parce que pourquoi ça arrête Qui n'aime pas l'argent Là, je te pose la question, si toi, tu n'aimes pas l'argent, c'est que vraiment, il y a un problème. Qui n'aime pas l'argent, quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent, c'est quelqu'un qui te ment. Quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent, c'est quelqu'un qui te ment. Parce que quelqu'un qui n'aime pas l'argent ne va même pas s'arrêter pour te dire qu'il n'aime pas l'argent, en fait. C'est-à-dire, il ne va même pas y penser, il va, pas, il va penser à autre chose. Il va peut-être s'exiler dans la forêt, ne parler à personne. Quelqu'un qui n'aime pas ça, voilà ce qu'il va faire. Et quelqu'un qui s'arrête sur ta chaîne et te dit, ou qui s'arrête, que ce soit ma chaîne ou peu importe. Qui s'arrête et qui te dit que tu es un menteur, tu es un vendeur de rats, c'est quelqu'un qui en vrai aimerait avoir cette chose-là, mais rejette son mépris ou son incapacité à avoir cette chose-là en t'insultant, tout simplement. Et moi, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu des personnes lorsque j'ai démarré ma chaîne YouTube en 2017, j'ai eu des personnes qui m'ont insulté pendant des mois. Je dis bien pendant des mois et qui sont devenus mes clients. Et ces personnes se reconnaissent. Ils sont devenus mes clients et après, je leur ai posé la question. Je leur ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant tous ces mois voire même années de m'insulter? Et l'une de ces personne à ma en me disant que honnêtement je m'excuse de t'avoir insulté parce que en fait dans ce que je te disais c'était le reflet de ce que je ne suis pas capable de faire en fait c'est à dire ça me faisait mal de voir quelqu'un peut-être de plus jeune qui arrivait après moi être capable d'investir en immobilier de devenir libre financièrement etc tu vois qui n'aimerait pas investir en immobilier et devenir libre financièrement quelqu'un qui te dit qui n'aimerait pas investir en immobilier ou devenir libre financièrement c'est impossible impossible donc l'être humain va trouver des raisons va trouver des responsables donc cette personne va trouver un responsable à son échec ou va trouver un responsable au fait de ne pas à l'action, ou, ou à trouver un responsable au fait de, de ne pas être capable de faire ça en t'insultant, il m'a clairement dit, m'a dit, voilà, moi, comment je te voyais, j'insultais, mais c'est pas parce que je ne voulais pas passer à l'action, c'est parce que j'étais pas capable de le faire, en fait. et cette notion de vendeur de rêve, tu dois l'avoir d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est que je suis sur une chaîne où je parle d'argent, Okay. Et l'argent, c'est pas quelque chose de bien de, de, de perçu de manière positive dans la société. Donc, forcément, dans mes propos, je vais venir, par exemple, te montrer le bon côté. Je vais te dire que voilà les voyages, voilà l'argent, voilà, voilà ce qu'il est possible de faire, voilà la liberté que tu peux avoir. Pourquoi Parce que c'est ce que les gens veulent, en fait. C'est-à-dire, les gens veulent voir le résultat. Moi, je suis quelqu'un de discret, voilà, je vais pas forcément montrer tout ce que je fais, mais ceux qui me suivent sur Instagram voient que voilà, je voyage assez souvent, que je, voilà, je mange mon au restaurant, etc. Donc, tout le monde aimerait avoir ça, tu vois. Mais tu vas avoir des personnes, du coup, le perçoit autrement Mais il faut vendre du rêve En fait, il faut vendre du rêve Pourquoi Parce que le fait de montrer aux gens De vendre du rêve aux gens C'est ce qui va les motiver De voir que c'est possible D'avoir ce type de résultat Maintenant, Tout n'est pas de se focaliser Sur le lifestyle L'argent, etc C'est de voir ce que ça a pris Pour avoir ce type de résultat, ok. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je vais te montrer des vidéos où je suis en train de voyager. Mais lorsque tu vas venir dans mes conférences, je vais t'expliquer que voilà, avant de voyager, il va falloir transpirer, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des nocturnes, etc. Je te dirai jamais que c'est facile, mais d'un point de vue de marketing, si je viens, je te dis que voilà, l'immobilier, tu vas avoir des impayés, tu vas payer beaucoup d'impôts, tu vas avoir des taux d'intérêt à payer, tu vas te prendre des refus, tu vas devoir gérer des locataires, tu vas peut-être stresser, etc. Il y a des soirs où tu vas pas dormir, il y a des fins de mois où ce sera compliqué. C'est sûr que ça pas te donner envie d'investir pourquoi parce que l'être humain n'aime pas ce qui est difficile donc c'est sûr qu'en termes de marketing en termes de valeur perçue je vais te montrer ce qui est positif mais crois moi que la réalité c'est pas ça c'est à dire c'est que tu vas te prendre des coups tu vas avoir des sauts émotionnels tout ce que tu veux tu vas avoir des montagnes russes etc mais la finalité est là c'est à dire c'est que si tu te donnes les moyens de réussir tu vas avoir les résultats et de manière générale rien n'est facile si quelqu'un te dit que voilà tu vas avoir ces résultats là sans même te planter sans même mettre du, du, du tien sans même mettre de l'argent sans même mettre des fois c'est absolument faux, ok. Maintenant, par rapport aux ventes de formation, ok. Pour ceux qui disent que oui, vendre des formations c'est mauvais, pourquoi est-ce que on vend des formations Le marché de l'infopolariat représente plusieurs milliards de dollars, ok. Aujourd'hui, quiconque peut entre guillemets se lever qui a de l'expérience, justifia bien évidemment, et vendre son expérience. Il y a forcément quelque chose que tu sais faire que d'autres ne savent pas faire, et tu n'as pas besoin que tout le monde ne sache pas faire ce que tu sais faire. Ça peut être. 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, c'est exactement mon cas. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui veulent investir en immobilier, qui ne savent pas comment investir en immobilier. Je suis passé par là, donc j'ai le droit, selon mes propres conditions et à mes propres tarifs, de proposer mes produits et services. Après, oui, il y a des produits et services chez d'autres personnes, il y a des produits et services plus ou moins chers, ça, ce n'est pas mon problème. Je te pose la question. Quelqu'un qui va dans un magasin, tu vas chez lui Vuitton, chez Gucci, est-ce que tu vas rentrer chez lui Vuitton et chez Gucci, venir dire que voilà, j'ai une paire de chaussures Gucci à, je sais pas, 800 dollars Est-ce que tu vas venir chez Gucci dire à Gucci que j'ai vu cette même paire de chaussures chez chez Zara à 50 dollars ils vont te dire monsieur la porte c'est par là c'est la même chose donc n'importe qui peut vendre ses produits et services selon ses conditions selon ses tarifs tu as des formateurs qui vendent à tel prix tu as des formateurs qui vendent à un autre prix moi je vends à ces prix-là, donc venir dire que sur notre plateforme, sur nos plateformes, que oui, pourquoi tu vends des formations, tu es qui pour vendre des formations, c'est très simple. Des abonne-toi et ne regarde pas ma chaîne, ça sert à rien. Ceux qui viennent commenter en disant oui, pourquoi tu vends des formations à 10 000, à machin, etc., c'est pas fait pour vous. Déconnectez-vous et allez voir ailleurs. Aussi simple que ça, vous allez sauver du temps et on va également sauver du temps, tout simplement. C'est à dire, chacun fait ce qu'il veut, où il veut, avec qui il veut, donc il n'y a pas de justification à donner. Quoi, par rapport à quoi que ce soit. Aujourd'hui, je dis ça de façon 1, hein, mais on n'a plus rien à prouver dans le sens où on a accompagné des milliers de personnes. Les témoignages deux même on a l'une des plus grosses audiences au canada concernant l'immobilier donc à un moment donné c'est exactement ce que j'évoquais avec les personnes qui m'ont d'abord insulté qui sont devenus mes clients eux-mêmes se sont rendus compte ils se sont dit mais c'est vrai que on t'a connu en 2017 et ils m'ont rejoint en 2021 on t'a connu en 2017 donc pendant quatre ans on t'a vu en ligne partager des vidéos etc donc forcément à un moment donné plus tu vois la personne sur la durée plus cette personne entre guillemets est légitime en fait c'est à dire c'est que si c'était un scam si c'était une arnaque etc ça aurait fait longtemps que j'aurais pu être en ligne en fait donc quand tu vois quelqu'un carburé en ligne pendant un certain moment quand tu vois des témoignages quand tu vois également les prix qui montent parce que faire monter les prix c'est pas c'est pas une mauvaise chose quand les prix montent c'est parce que ça marche donc et plus ça va marcher plus les prix vont monter et plus les prix vont monter plus on va sélectionner les personnes avec qui on va travailler tout simplement donc quand tu vois cette lancée entre guillemets à un moment donné il faut te poser les bonnes questions te dire que ben, ouais, si cette personne est en ligne depuis un certain temps c'est que ça fonctionne si elle a des témoignages c'est que ça fonctionne et ça se trouve c'est pas que le produit il est pas bon ou que le produit est une arnaque c'est tout simplement que le produit pas fait pour moi et je lui ai redis nos formations c'est pas fait pour tout le monde, c'est à dire, nous on ne va pas travailler des personnes qui sont négatives, voient l'argent d'une certaine manière ou surtout voient le prix comme la première barrière d'entrée sans considérer ce qui peut gagner derrière en fait. Parce que toutes les personnes qu'on accompagne, l'objectif c'est de faire un million d'acquisitions en immobilier. C'est sûr que ça coûte pas 100 dollars, c'est sûr que ça coûte pas 500 dollars, c'est sûr que ça coûte même pas 5000 dollars. Ça coûte beaucoup car on met les moyens nécessaires, on met les équipes nécessaires et surtout on met l'expérience nécessaire qui va vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que ce soit moi ou tous les coachs qu'on a fait. Donc voilà, donc pour les personnes qui pensent qu'on est vendeurs de rêves merci de vous désabonner et on se dit à une autre vie ciao